Bonjour, je m'appelle Rudy Hook. Euh, J'ai travaillé chez ST euh, de 2007 à 2010 sur le, sur le site de Rousset euh, en tant qu'ingénieur d'application euh, RFID. A euh, l'époque, je travaillais sur un produit qui s'appelait M24LR64, et donc c'était côté tag. Côté mémoire, euh, accessible en RF et aussi euh, en I2C. Je voyais en fait aussi mes collègues travailler à côté sur des sur des readers. Euh, à l'époque, le ST25R n'existait pas encore. Euh, mais aujourd'hui, donc je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Blue Griot, un bureau un bureau d'études en objets connectés et j'ai la direction technique de l'entreprise. Lorsqu'on fait du design hardware, je prends plaisir à regarder le catalogue des produits ST. Je me tiens à la page et on a intégré, par exemple, ce Reader, le ST25R, dans un cintre connecté qu'on a fait pour les galeries Lafayette et donc euh, j'ai repris euh, habitude à, à ouvrir euh, les, les outils de développement euh, et les petits logiciels qui sont développés euh, pour accélérer un petit peu les développements euh, qu'on fait sur ce produit. Donc depuis ce beau projet avec les Galeries Lafayette, on, on continue à innover, on a d'autres clients, de nombreux clients, euh, et on continue à utiliser des produits ST, alors du microcontrôleur, on a des produits qui intègrent du STM32, euh, et il y a un composant qu'on apprécie particulièrement, c'est le, le Time of Flight, euh, Qu'on euh, qu utilise sur le VL53L0 et L1X beaucoup. Euh, C'est vrai qu'il répond à beaucoup de cas d'usage client en fait. Euh, quasiment à chaque fois, on, a, on arrive à placer, euh, à placer un TOF et qui répond bien en cas d'usage. Euh, on est euh, d'ailleurs en fait, on euh, fait partie du euh, ST Partner Programme euh, depuis quelques années maintenant et on accompagne ST sur euh, quelques événements euh, à la Fondation Louis Vuitton il y a quelques années, euh, là en ce moment sur euh, le, le CIDO à Paris et puis on espère que cette collaboration continuera comme ça.